Voltaire, de son vrai nom François-Marie Arouet, est le fils d'un notaire. Volontiers moqueur à l'écart des grands, il est emprisonné à deux reprises à la Bastille. En 1726, il s'exile en Angleterre, pays beaucoup plus libre que la France, puis revient à Paris où il est à la fois poète, philosophe, historien et auteur de théâtre. Menacé à cause de ses critiques de l'Église et de l'absolutisme, il répond à l'invitation du roi de Prusse Frédéric II, auprès duquel il séjourne trois ans, puis se rend à Genève. En 1758, il se retire à Ferney, à la frontière de la Suisse, pour pouvoir s'y réfugier en cas de menace. Il peut alors écrire librement, s'engage dans de grandes causes, tout en accueillant de nombreux visiteurs. Il meurt au sommet de sa gloire, âgé de 84 ans.